Bonjour tout le monde. <coughs> Aujourd'hui, euh, le 12 février 2018, euh, écoutez, j'ai téléphoné à M. Réal Cloutier, qui se trouve à être euh, le conjoint de fait de Mme thibault anciennement euh, lieutenant-gouverneur du Québec, qui s'est fait arnaquer par toute l'administration de la justice, par le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et par le directeur des poursuites criminelles du Canada. On m'a demandé, euh, Mme Alain Laffont, qui est sur Facebook, m'a demandé de formuler une procédure qu'on appelle la, la procédure d'impeachment. Donc, ça se trouve à être une procédure qui permet euh, de, dé, de destituer euh, les autorités publiques, comme la destitution euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, la, la, la destitution des, du directeur des poursuites pénales et criminelles du Canada, le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, et euh, le Conseil euh, de la magistrature du Québec. Pas devant le conseil, euh, je ne poursuivrai pas le Conseil de la magistrature du Canada, euh, parce que j'ai l'impression, à quelque part, que je dois quand même essayer de faire comprendre à des gens qui représentent tout le Canada au complet, ce qui se passe dans le fait que depuis euh, 1985, depuis euh, Brian Moroney, qui est devenu le roi du Canada, sans euh, tout simplement remettre ses pouvoirs euh, à d'autres... Euh, premier ministre du Canada, depuis euh, qui a été tout simplement, euh, euh, qui a perdu ses élections. Euh, donc automatiquement, euh, je vais vous lire ce qui se passe ce matin. J'ai parlé à M. Réal Cloutier, euh, comme je vous dis, conjoint de fait de Mme Liscibaud. Vous allez être scandalé, euh, scandalisé de voir euh, ces révélations-là. Il n'y a rien qui me surprend. Première des choses, vous savez que Mme Lestibaud est lieutenant-gouverneur, était lieutenant-gouverneur du Québec ici, de 1997, je crois, jusqu'en 2014, ou quelque chose comme ça. Donc, elle a été quand même lieutenant-gouverneur. Elle avait un juriste-consul, c'était Maître Marc Bisson, qui devait s'occuper de toutes ses affaires que ce soit finan des choses financières ou quoi que ce soit son comportement sa façon d'agir et jamais jamais jamais jamais cette femme là a eu les services euh, euh, d'un juriste consulte et euh, était laissée elle-même elle était en chaise roulante donc euh, tous les gens qui étaient autour d'elle c'était une gang de profiteurs une gang de bandits euh, des gens comme on connaît ici au Québec, qui sont là tout simplement pour cracher sur, euh, sur eux-mêmes euh, des vrais démons, si vous voulez, donc elle est victime du système. Euh, vous savez que la lieutenant gouverneur n'a plus d'autorité et de pouvoir, ainsi que le gouverneur général du Canada depuis 1985, entre autres. Mais moi, j'en fais la preuve depuis 1894, au chapitre 14 des statuts euh, de la loi sur la révision des lois statutaires du Canada. Donc je vais vous lire ce que dit la loi du Parlement, hein, si vous, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, euh, Bon, ça c'est la loi du Parlement du Canada, chapitre P1 de 1985, qui dit à l'article 2 d'évolution de la couronne la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution. Êtes-vous au courant de ça, vous? Les 36 millions de Québécoises, de Québécois, de toutes les langues, de toutes les religions, de toutes les races. Êtes-vous au courant de ça qu'en 1985, Brian Mulroney a fait passer ça avec son establishment financier qui finance? Êtes-vous au courant de ça? L'establishment financier, on peut parler des démarrés, on peut parler de toutes sortes de choses, parce que vous savez que des était étaient quand même au conseil privé de la reine au Parlement canadien. Donc, ça, ça veut dire que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution. C'est comme s'il y avait toujours une reine. C'est-tu de mentir à la population, ça? C'est de mentir à nous, c'est de nous prendre pour des imbéciles. Maintenant, je vais vous montrer ici, dans la loi sur l'interprétation, je ne sais pas si vous pouvez voir, euh, euh, euh, la loi sur l'interprétation, là on la voit en envers, de la manière que je la place, mais je pense que vous êtes capable de le voir, je vais vous lire l'article 46 de la loi sur l'interprétation, la loi fédérale chapitre I-21, concernant la dévolution de la couronne, donc la dévolution du gouverneur général. Vous savez qu'il ne peut pas avoir un lieutenant-gouverneur dans une province sans que le gouverneur général ait autor... euh, euh, possède l'autorité nécessaire. Ils disent bien ici, absence d'effet, article 46.1, la dévolution de la couronne n'a pas pour effet ah, de porter atteinte à l'occupation d'une charge publique fédérale. Hey, écoutez, de porter atteinte à l'occupation d'une charge publique fédérale. Une charge publique fédérale, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales du ministère de la Justice du Canada. C'est le procureur général du Canada. C'est le bureau de tous les procureurs généraux du Canada, y compris ceux qui sont au complexe Guy Favreau ici, au Québec. Euh, ça n'a pas pour effet d'obliger à nommer de nouveaux le titulaire d'une taille-charge, ou de lui imposer la, les prestations d'un nouveau serment professionnel ou d'allégeance. Ben non, il n'y a plus de laine. Donc, ils euh, ne peuvent pas les obliger à prêter un serment. Vous comprenez Qui est rendu le roi C'est le premier ministre. Mais les autres premiers ministres, trouvez-moi la loi du fédéral, vous, qui permet à Brian Mulroney, quand il a perdu ses élections, de transmettre ou de déférer tout simplement, parce que là il n'est plus en autorité, de déférer son serment et son autorité monarchique à lui, Brian Moroney, à un autre premier ministre qui vient d'être nommé, que ce soit euh, euh, Stephen Harper ou que ce soit Justin Trudeau. Ces gens-là, c'est des marionnettes. Il n'y a rien rien à faire avec ça. Procédure judiciaire. La dévolution de la couronne n'a pas pour effet, ni au civil, ni au pénal, de porter atteinte aux actes émanants des tribunaux. Ben non, L'article 3 hein, de, du Code de procédure pénale du Québec accorde aux juges l'immunité l'impunité de rendre des jugements, de rendre des décisions au-dessus du Parlement du Canada, au-dessus de toutes les lois, au-dessus de toutes les constitutions, que ce soit la Constitution du Canada ou la Constitution du Québec, qui est la loi 20.2 de l'an 2000, ou que ce soit la Constitution du Canada qui a été adoptée en 1982. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que euh, ces gens-là, ceux là, qu qui on, on s'adresse actuellement, ces bandits-là, euh, oubliez pas que l'Assemblée nationale du Québec a été enregistrée au Bureau du de registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec et que c'est bien écrit que l'Assemblée nationale du Québec a été constituée en 1867. Alors qu'en 1867, c'était l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Québec en vertu de l'article 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, qui n'a jamais, jamais, jamais été amendé, même à l'instant même où je vous parle, en 2018, aujourd'hui. Alors que là, c'est l'Assemblée nationale, une seule chambre, le lieutenant-gouverneur n'a plus de pouvoir, le Conseil législatif a été aboli, il reste seulement le Conseil exécutif. Qui protège tout ça, ces mensonges-là les mesures d'information, Vidéotron, PQP, hein, qui s'est présenté au Parti québécois. Puis combien qu'il y en a de Les Marais qui contrôlent Power Corporation et toute l'information? Donc, euh, écoutez, si on dit ici la dévolution de la Couronne n'a pas pour effet ni au civil ni au pénal de porter atteinte aux actes émanant des tribunaux constitués par une loi ou d'interrompre les procédures engagées devant eux, ni d'y mettre fin ces actes demeurant valides et exécutoires, et ces procédures pouvant être menées à leur terme sans solution, sans solution de continuité. Et n'oubliez pas qu'à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, la définition du mot « loi » est la suivante. « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. » Donc, quand on utilise les lois du Parlement du Québec... Euh, comme disait Benoît Pelletier, ben oui, la Constitution du Canada, il n'y a pas de problème, elle continue à s'appliquer ici même euh, après 1982. Pourquoi? Parce qu'au directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, pas au directeur des poursuites criminelles et pénales, mais au registre des entreprises et des biens non réclamés qui appartient à Revenu Québec, qui n'a pas, pas de loi sur la fiscalité, ben cette euh, fameuse Constitution-là de l'Assemblée nationale se trouve à être constituée. D'après les acteurs euh, euh, des poursuites criminelles et pénales euh, du Québec, du Canada, d'après le procureur général du Québec et du Canada, d'après le registrant des entreprises et des biens non réclamés, et d'après le conseil d'administration de revenu Québec, dont, dont Florent Gagné est le président, ben, ça se trouve à être euh, la Constitution qui s'applique ici au Québec pour, et pour tout le Canada. Alors que c'est une seule Chambre, ça a abolé le Conseil législatif du Québec et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, en plus de comprendre qu'en 1985, Brian Moroney s'est débarrassé de la monarchie britannique et s'est débarrassé de ce qui pouvait l'emprisonner. Donc, aujourd'hui, on va en appeler auprès du peuple, aujourd'hui, pour la destitution de plusieurs autorités publiques. Maintenant, je vous fais entendre euh, ce qu'a dit, justement, Réal, euh, Réal euh, ouais, non, euh, Cloutier, qui se trouve à être le conjoint de fait de Lise Thibault. Il va vous conter exactement ce qui s'est passé euh, dans son dossier. C'est scandaleux. Écoutez bien ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, lundi le 12 février 2018, je vais téléphoner euh, au, euh, chez Mme Lise Thibault, euh, ancienne euh, lieutenant-gouverneur du Québec, pour euh, savoir exactement, pour avoir certaines informations au sujet du dossier judiciaire qui l'a conduit en prison. Ça me passe son numéro d'inscription à la cour. Donc, euh, je vous reviens là-dessus. Monsieur Cloutier Lui-même. Jacques-Antoine Normandin, ça va bien Ben oui, ça va bien, vous Oui, ça va bien. Écoutez, euh, je cherche le numéro d'inscription du dossier de, de Mme Lise Thibault. D'inscription à... où Au... au... au, euh, au criminel euh, Ben, euh, elle a passé au criminel, euh, mais elle a, elle a, est-ce qu'elle a passé au civil aussi Ou Ben, c'était seulement au Non, au civil, ils ont abandonné, fin de compte, ils ont demandé... Euh, ils ont, une, ils ont ils ont comme appliqué la décision de l'amende du jeu l'amende de 100 000 Ok. Puis, ils l'ont fait appliquer là, dans l'affaire exécuté, puis de mettre une saisie sur sa maison, puis c'est bien. Et est-ce qu'elle a vraiment fait faillir? Ah oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, c'est moi qui est dans le trouble, là. C'est que euh, ce qu'on a fait, on a réussi à liquider ce qu'elle avait pour payer... Euh, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que les, la, la, la, la, la, les remboursements imposés par le juge de la Cour criminelle, il avait okay. imposé un remboursement de 100 000 au Québec puis 200 000 au fédéral. OK, OK, oui. Alors là, euh, le duvan sa maison et le terrain adjacent pour être capable de liquider ça. Mais là, euh, le, le, le syndic de paye, Ramon pas, qui a été viché un peu, là. Oui, il a déconseillé tout ça, là, il a procédé rapidement, puis là, il a déposé une, une requête contre moi en cours supérieur. Quand est-ce qu'il a déposé ça? Ça fait-tu longtemps? Il a déposé ça début du mois de. Début du mois de février, janvier ou février, là. là ça par cœur. Cette année, le 2018? Oui. Ben voyons donc, vous. Oui, oui, il, il prétend deux choses dans un premier temps. Euh, euh, euh, qui Moi, j'avais avancé de l'argent à Mme Thibault pour okay. payer ses avocats et ses impôts, impôts écoutez Donc, Ils prétendent que, euh, ils me demandent de rembourser ce, cet argent-là qui monte à 100 000. Et puis après ça, ils prétendent vendre euh, de la maison euh, euh, sous-évaluée dans le fond que je autres, bon Et puis, est euh, pas euh, pas vous, vous est-ce que la vous êtes marié à Mme Thibault? Euh, non, non, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Moi, je considéré comme corps lointain avec elle. Ah, euh, ok, ok, parce que vous savez que cours... Euh, j'ai vite compris que quand, quand quelqu'un essaie d'aider quelqu'un, j'ai moins de rôle un peu, alors? Oui, ben écoutez, c'est parce que votre dossier, il est quand même intéressant. Vous savez, je publie beaucoup de choses actuellement sur Internet, je suis complètement défiscalisé, moi. Il y a eu des décisions de la Cour où il y a deux amendes à payer. En vertu du formulaire SJ770, et euh, les amendes n'ont pas été payées, et la Cour n'est pas capable de se faire payer les amendes. Et vous savez que c'est une ordonnance de la Cour. Normalement, tu ne payes pas tes amendes, tu es en prison. Vous comprenez? Et moi, je ne suis pas en prison, et euh, ça s'est fait au fédéral, et là, ils envoient la compagnie euh, Partners in Credit Inc. C'est une agence de collection, de recouvrement, et puis euh, ils ne sont pas capables de collecter l'argent. Écoutez, ici, il n'y a pas de loi. Euh, Madame Thibault a été jugée en Cour du Québec alors que la Cour du Québec a été créée en 1988 sans qu'il y ait de constitution au Québec et sans qu'il y ait de loi au Québec. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec qui, ah, dit, ouais, qui je... dit loi qu'on ah, loi. Vous comprenez que... Euh, même Mme Thibault, moi, il beaucoup de documents de l'accès à l'information à Revenu québec Oui, mais il ne donne pas la, tout ce qu'il faut parce ah, que c'est le, le, le, le, le gouvernement qui se protège. Le gouvernement ne protège pas les gens. Il protège tout simplement ses, ses, ses, ses bêtises à lui, les crimes qu'il commet contre le peuple. Et pas... Mme Thibault euh, est quand même euh, victime de ça. Là. Le DPCP n'a pas voulu porter plainte contre, contre deux témoignages de la comptable à sortie du Québec durant le procès. Moi, j'ai demandé une enquête là-dessus. Ils n'ont pas voulu le faire. Il y a eu deux enquêtes de fait, mais euh, malheureusement, la SQ, qui semblait être très déçue, m'a informé comme quoi le, le DPCP n'avait pas retenu euh, euh, ni une ni l'autre des, des plaintes. Une première plainte, c'est à l'effet qu'elle avait rencontré. Euh, revenu Québec avant le procès. Et puis, okay. euh, elle a déclaré le contraire devant le juge. Oui. Et l'autre élément, c'est que le fameux rapport qu'elle a déposé, où elle, elle a beaucoup exagéré ce que Mme Thibault devait payer. OK. Donc, elle, elle, elle a ça à 800 000 alors que c'était à peu près autour de 200. Euh, ah, euh, et là-dessus, c'est même Maître Label qui, qui a fait une déclaration. Euh, euh, devant les policiers. Et ça non plus, ça n'a pas été retenu par le DPCP. Le, le, ah non! Écoutez... Alors, mais, mais que, moi et Mme Thibault, là, pour ce qui est de la justice, on, on reprend ça. Oui, écoutez, je vous comprends très très bien, mais euh, ce qui arrive, c'est que moi j'ai besoin... Écoutez bien ça, vous allez trouver ça spécial. J'ai besoin du numéro d'inscription de la Cour euh, qui, ont, qui a condamné, par euh, le juge Saint-Cyr, Carole Saint-Cyr, qui a condamné Madame Thibault. Parce que nous, actuellement, nous sommes déjà personne, et nous allons déposer euh, euh, des formulaires, euh, en, comment je peux dire, donc en destitution euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et du, du directeur des poursuites criminelles et pénales du Canada les deux. On n'a pas le choix de le faire. Et euh, vous savez une chose, c'est que moi, quand même, Mme Thibault m'avait quand même compté tout ce qui s'était passé. Euh, cette femme-là est complètement innocente de ce qui s'est passé. Elle avait un juriste consul pour la conseiller. Il n'a jamais été là. C'est Maître Bisson. Il n'a jamais, jamais été là. Ça a été un coup monté pour se détruire du pouvoir exécutif du Québec et du Canada. Ouais, et, et, et en condamnant... Les journalistes pas ils ben hein. non, ils, pas, ils pas Ils sont payés pour, dire, pour compter des mensonges. Ils sont payés pour compter des mensonges à la population. Écoutez, les médias d'information sont achetés. Euh, vous regarderez tous les commanditaires payés par les gouvernements, euh, que ce soit à Vidéotron, euh, Québécois, hein, mais ou appelez ça comme vous voulez, que ce soit la presse ou peu importe. Ces, ces, ces compagnies d'information-là, ces médias d'information-là, donnent des millions et des millions et des millions de dollars à ces euh, firmes d'information-là qui travaillent pour le gouvernement. Ils ne travaillent pas pour le peuple, ces, ces gens-là. Là. Écoutez, j'ai deux lettres de l'UPAC, moi, qui me félicitent pour le travail que je fais contre la corruption et contre la collusion, signé par euh, euh, Robert Lafrenière lui-même. Et regardez tout ce qui se passe actuellement euh, dans le dossier en question. Ça traîne en loin et en large. Euh, euh, Jean Charest serait supposé d'être emprisonné. Moi, je l'ai poursuivi en 2004. C'est tout caché, ça. Il n'y a pas personne qui, a, qui, qui est au courant de ça. J'ai poursuivi Jean Charet, procureur général du Québec, le procureur général du Canada, revenu Québec revenu et revenu Canada. Et ils doivent au Québec la somme de 1 million de dollars par mois à vie. Et, euh, écoutez, mais, ça a mais, été... M. Normandin, j'arrive de mon bureau, je vais juste sortir le, le dossier. de ah, Vous avez besoin aussi du numéro du cours de, de la Cour d'appel? Oui, oui, donnez-moi tous les numéros d'inscription que vous avez, parce que je suis en train de monter un document pour destitution. On appelle ça un impeachment. Ils s'en sont servis aux États-Unis à trois reprises. Et moi, je vais monter ça ici. Il n'y a pas un avocat qui peut monter ça. Il va être radier du barreau. Et, euh, de Alors, la, cour la Cour d'appel, c'est le jumeau d'un honorable... L'honorable... On va commencer par la Cour du Québec. Euh, okay. L'honorable Carole Saint-Cyr. Oui. Le numéro de la Cour, est le 200. 200. d'union 01. 01. d'union 139. 139. 761. 761. d'union 096. 096. Donc, c'est en 2009, ça. Ouais, après ça, euh, la Cour d'appel... Oui. 200. 200. 10. 10. 003. 003. 173. 173. 155. 155. OK. Euh, là, il n'y a pas d'autres numéros. Il n'y a pas en cours supérieur. Vous n'avez pas, pas d'autres. C'est peut-être la mise en liberté provisoire. la décision finale. Final, final. Est-ce que vous n'avez un qui commence par 200-36? Ça, C'est en cours euh, supérieur. Ouais, c'est 200 qui veut dire Québec. 36, c'est au pénal et criminel, mais en cours supérieure. Normalement, ils ne peuvent pas aller de la Cour du Québec en cours d'appel du Québec. Ils sont, il faut qu'il en cours euh, supérieur, en cours de vérification et de contrôle. Euh, normalement, euh, là, est-ce que ça fait le numéro de la Cour au civil? Au civil, euh, d'après ce que je peux voir, il s'attendait un petit peu, je vais vérifier quelque chose. Parce que ça, c'est assez important d'avoir euh, euh, tout ce qu'il faut. Euh, Voyez-vous, il y a 12 ans. Ça, immédiatement. Donc, c'est ça. Vous avez la Cour du Québec. Ah, ok, le 10 ici, appel en matière criminelle et pénale, c'est la Cour supérieure, ok. Euh, c'est parce que vous m'aviez dit la Cour d'appel, c'est pas la Cour d'appel, ça, c'est la Cour supérieure. Donc, j'ai exactement ce qu'il faut. Oh oui, oui, d'ailleurs, c'est moi qui me suis trompé parce que moi, dans mon, sur mon c'est j'ai marqué l'appel. Mais c'est l'appel qu'on a fait en cours... En cours. Supérieur, c'est ça, exactement. Vous, vous avez raison là-dessus. ce n'est pas en cours d'appel. La cour d'appel, ce n'est pas la même juridiction. Monsieur, euh, je suis quand même informé pour être certain de ne pas me tromper, vous comprenez. Donc, euh, si j'ai ces documents-là, c'est certain euh, que... Je me demandais, moi ici, j'ai la, la décision, euh, c'est-à-dire un arrêt, c'est cette décision, un oui. arrêt, là. un oui, oui. arrêt qui dit qu'on euh, ne retient pas la, la, la demande, là. Attendez un petit peu, 200. 10. 10, c'est encore supérieur, oui. 0031. 0031. 31. 0, 0, euh, 31 1, 84. 84. 152. 152. Et en tout ça, il y a entre parenthèses le 200. OK, le 200. 01. 01. 139. 139. 761. 761. 096. 096. Ça, c'est en 2009. Je me rappelle, parce que je l'ai traité avec les huissiers, c'est le numéro qui a permis au gouvernement du Québec de lever une saisie sur les biens meubles de Mme Thibault. Ah, OK, OK, je comprends. Euh, Mais... Euh, vous... Comment ça s'est passé la date? Le fédéral a fait une saisie sur la maison. Oui. Les autres, tant que ça, ils ont fait une saisie sur les biens C'est parce que ce qui arrive, c'est que ça dépasse 75 000 Donc, tout ce qui peut dépasser 75 000 rentre dans la juridiction du fédéral. Vous comprenez donc, c'est la cour supérieure qui se trouve à prendre juridiction immédiatement si euh, les sommes réclamées dépassent 70 000. Mais là, je sais que c'est changé parce qu'ils sont rendus à 80 000 là, actuellement. Vous comprenez? Donc, euh, mais vous, dans votre cas, à vous, si vous, si on vous demande si le gouvernement vous réclame de l'impôt ou de l'argent, peu importe, là, sur la propriété en question, euh, moi, je peux vous représenter, j'ai une procuration qui a été notariée l'année passée qui a coûté 1713 et qui me permet de représenter toutes les personnes physiques. Il faudrait que vous me donniez votre courrier électronique et je pourrais vous expédier la procuration et moi, je vais m'arranger avec le syndic. Et si vous réussissez, si vous pouvez avoir votre certificat de naissance du directeur de l'État civil euh, avec le talon, parce que sur le talon en bas, le montant que le gouvernement possède sur vous, il est écrit sur le talon en bas. Vous comprenez? L'original de force. Euh, ben, euh, moi, vous m'envoyez une copie, juste la copie, ça me suffit, vous pouvez voir l'original, Mais vous allez au bureau du directeur de l'État civil du Québec, vous demandez votre certificat de naissance, euh, et là, ben, vous allez tout simplement, ça, ça coûte une trentaine de piastres, quelque chose comme ça, là. Et puis, euh, ils vont vous donner avec le talon, puis sur le talon en bas, le, le chiffre en rouge à gauche en bas, c'est toujours dans des millions de dollars, là. Okay. Ça, c'est l'argent que le gouvernement a créé sur votre personnalité juridique, sur votre personne physique. Okay, mais je vais vérifier ça parce que je l'ai déjà demandé, puis voyez-vous, oui, il doit être une référence à, à quelque part parce que. Oui, mais euh, Regardez, euh, je vois où euh, vous pouvez prendre peut-être mon courrier électronique à moi et euh, tout simplement m'envoyer une petite réponse juste pour me dire que vous l'avez reçu, puis moi je vais pouvoir vous expédier des choses comme la fameuse procuration qui me permettrait de vous représenter. OK, alors ben là, de toute façon, j'ai pris un avocat parce que j'ai pas eu le choix. Ah non, c'est zéro. Les avocats, c'est des voleurs, c'est des bandits, mon cher monsieur. Prenez-le quand même, parce que vous n'avez pas le choix. Oui, oui, mais je vais vous donner le mien à la place, là, parce que ah. j'attends ce matin un réparateur pour la chaleur électrique de Mme Madame, Madame Thibault. Là. OK. Il est, il est très simple, le mien, mon courriel, c'est BOUM, B-O-U-M. B-O-U-M. R-E-A-L. R-E-A-L. À, à, à la base? Gmail .com. Bon, vous êtes sur Gmail, comme moi. Alors, hein. À partir de là, on va. va... D'ailleurs, il m'avait envoyé des courriels, pas des de... De Parce que moi ça ce matin. Je oui. pas le matin, parce que ce matin, là, on l'attend à parce que là, on a un petit peu euh, bon, Oui, pas ça, de problème. de ces a donné, là, ça a pris euh, presque. Euh, presque euh, c'est presque 18 mois avant qu'on vienne changer sa, sa chaise électrique, ça, puis, euh, au deuxième étage, à, à sa chambre. Et vous savez que ce qu'elle a perdu en faillite, elle peut le réclamer au complet, hein? Au complet, au complet, puis go le gouvernement est obligé de payer. Bah, ouais, de, de, de, de, de 레book, mais oui, de toute on va se reparler, M. Normandin, parce que euh, là... nous autres, on, on, euh, Comme vous savez, on est, on est, euh, on est, euh, on est à la corde. <rire> voilà, OK, j'ai pas de problème ah, avec ça, je vais... faut que tu pour nous aider, puis euh, j'aimerais ça surtout vous parler du d'un fonds que Mme Thibault a toujours euh, dans sa fondation, mais que je contrôle une gang de bandits de Québec, là, la fondation communautaire du Grand-Québec. Oui, ben, vous allez, on va pouvoir en parler de ça parce que ça, il n'y a pas de problème. Je vais vous aider là-dedans. Je suis en train d'aider quelqu'un qui est aux prises avec l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est un autre gang de bandits. Euh, je pourrais quand même vous tenir au courant de ce qui se passe là-dedans. C'est toujours qui contrôle toute l'économie au Québec. C'est l'autorité des marchés financiers qui contrôle toutes les institutions où il y a du financement ici au Québec, partout. Ben, monsieur, euh, monsieur Normandie, écoutez bien ça, là. Le, le, le territoire financier <rire> a, a donné une dispense à la Fondation Québec Philanthrope, Ces gens là je, euh, gère 67 millions. De 7 millions 76 millions, puis euh, ils ont une dispense... 76 puis, millions Oui, mais euh, celui, celui qui leur a accordé ça dans le temps, c'est l'ancien... Euh, L'ancien secrétaire exécutif de la province, en entre quelque part... vous ça qu'on va aussi se rencontrer une bonne journée pour euh, faire le point là-dessus. Là, Certainement. Pour moi. Là, vous savez que c'est que là, je suis obligé de préparer un impeachment. Donc, euh, c'est une procédure particulière euh, pour destituer euh, euh, les gens qui tombent la population, dont le, le, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec le directeur des poursuites criminelles et pénales du Canada, parce qu'ils n'ont pas le droit d'emprisonner la reine ou la, une représentante. C'est la population qui doit le faire. Ce n'est pas, et ce n'est pas la Cour du Québec. Vous savez que mon avocat Michel Lebrun, quand j'ai été emprisonné, <coughs> Euh, J'étais emprisonné en 2014, le 12 décembre 2014, et Michel Lebrun a déclaré à la juge Julie la à Grenby que sa Cour du Québec est illégale, illégitime et inconstitutionnelle. Puis il a dit « Vous n'avez pas le droit de condamner M. Jacques-Antoine Normandin ». Et euh, elle, elle, a fait, elle a fait fi de ça, elle s'est moquée de ça tout simplement, mais elle n'avait pas le choix. Parce que Mme Julie Beauchesne, je l'ai vue procéder, parce que j'étais quand même quelquefois en cours devant elle jusqu'à mon emprisonnement, et je me suis rendu compte que cette femme-là était au service du directeur des poursuites criminelles et pénales, n'avait aucune autorité, n'avait aucun pouvoir, n'avait absolument rien, elle n'avait pas le choix de faire ce que lui disait le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et ça a été la même chose pour euh, Mme Lise Thibault. Et aujourd'hui, vous êtes victime de ça. Et n'oubliez pas qu'à La Lafayette, si vous allez dans la loi de La Lafayette, article 4.1, ils disent bien que la personne physique n'a pas d'entité. Donc, ça devient une propriété du gouvernement. Et la loi de La Lafayette et de l'insolvabilité, la loi B3 du fédéral, c'est elle ça peut être tout simplement aussitôt que vous êtes au courant de ça, parce que vous savez que toutes les lois, les procédures et tout ça s'appliquent seulement aux personnes physiques, ça ne s'applique pas à un être humain qui n'est pas une personne physique, ça s'applique seulement aux personnes physiques, donc vous avez tout gagné en perdant tout, et moi je suis là pour vous aider, vous allez tout récupérer, et Madame Lescibeau recevra le pardon du gouvernement et de la Reine d'Angleterre aussi, mais éventuellement, on commence par le début. « Mais vous on, le parce que on, on, on a fait durant l'été... »« Non, non, mais ça ne euh, donne rien, vous utilisez des non. avocats, euh, euh, Monsieur Réal, euh, vous, pas aussi, pas vous, pas vous utilisez plus, des là. avocats, c'est des bandits, ces gens-là, vous ne pouvez pas avoir plus de bandits, plus corrompus, c'est même pas de la corruption, c'est de la pollution, l'administration de la justice, et où il y a de la pollution, ça reste stérile, il n'y a rien qui vit quand c'est pollué, et l'administration de la justice, c'est de la pollution, ce n'est même plus de la corruption. » Vous comprenez? Oui, oui. OK. Alors, euh, moi, mes gens arrivent alors, là. C'est bon. Vous voyez, que ça qu'on sort? Oui, oui, pas de problème. Et puis, j'ai votre courriel. Ça fait que je vais vous, pouvoir vous expédier euh, des documents. OK, merci. Bonne journée. Au revoir. Donc, euh, écoutez, euh, vous n'avez entendu quand même une bonne. C'est certain que M. Réal Joutier, qui est le conjoint de Lise anciennement euh, lieutenant-gouverneur du Québec, peut m'appeler M. Normandin. Quand je suis dans la population ici, les gens ne connaissent pas la différence entre un humain qui est une personne physique et un humain qui n'est pas une personne physique. Donc, l'humain qui n'est pas une personne physique, c'est un baptisé. Ça marche avec son nom de baptême, comme Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Et si on prend seulement un de ces noms-là, qui est Jacques, mais automatiquement, Jacques devient l'alter de Normandin. Et quand on m'appelle M. Monsieur Normandin, je l'accepte parmi la population. Mais si c'est le gouvernement... Si c'est pour demander d'aller voter, si c'est pour demander des impôts ou quoi que ce soit de l'administration de la justice, que ce soit à la police ou quoi que ce soit, ça, je refuse. Et ça, là, je peux charger tous les montants que je peux imaginer pouvoir le charger pour vous donner cet argent-là, pour vous la donner à vous, le peuple, parce que vous êtes des victimes comme moi. Puis tout le monde en a besoin ici de cet argent-là. Donc, euh, non. Le gouvernement n'a pas le droit de m'appeler M. Monsieur Normandin. Vous, vous avez le droit, je vous l'autorise, mais pas le gouvernement, personne dans l'État, peut m'appeler M. Monsieur Normandin. Quand ils m'appellent M. Monsieur Normandin, c'est parce qu'ils ne m'ont pas à pleine face. Vous comprenez? Et euh, Je ne peux pas commencer à leur donner un cours de droit sur l'identité. Pour ce qui est de l'impôt, Mme Lise Thibault paie de l'impôt au nom de sa majesté, au nom de la couronne, alors qu'elle représente la couronne. Ça va bien. Qui donc est le premier ministre? Qui est la reine ici au Canada? Mais c'est le premier ministre. Puis c'est le premier ministre Meuronnier, parce que les autres premiers ministres là, qui l'ont succédé, là, écoute, comme là, Harper, là, puis Justin Trudeau, c'est rien. Il n'y a aucune loi qui permet à Brian Meuronnier de transférer l'autorité et les pouvoirs qu'il possède de la reine par sa haute trahison envers en la reine. Il n'y a aucune loi qui lui permet de représenter euh, ou de permettre tout simplement de déférer ses pouvoirs et son autorité à un autre premier ministre. Donc, euh, là-dessus, euh, pensez-y bien, payer des impôts au nom de sa majesté, alors qu'une représentante de la reine, comme la reine d'Angleterre elle-même, paye des impôts. Écoutez, elle paye elle-même des impôts au nom d'une reine. Laquelle? Elle vient de où? C'est Lucifer? C'est Satan. Bonne journée.